Salut, on est dans le quatrième Let's Score sur les musiques du projet Ilmaris et aujourd'hui on va présenter le thème des humains. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Jules, qu'est-ce que tu imagines sur les humains de, de ce monde-là Alors, ce qu'il faut savoir sur les humains de ce monde-là, c'est que, en fait, c'est vrai que j'ai pas précisé au début, mais Ilmaris c'est un monde euh, tropical en fait. Ce qui fait que les humains, bah, ils ne sont pas euh, blancs euh, comme dans euh, la plupart des univers euh, fantastiques. C'est bien. Et euh, ils sont plutôt euh, amérindiens, ils ont ce côté un peu aztèque, tout ça. Genre les vêtements euh, classiques, ça va être un poncho, ah oui, oui, oui. des trucs comme ça, tu vois. Euh, déjà, un, je trouve que c'était important pour moi de ne pas faire euh, le classique humain euh, chevalier, tout ça. Donc, comme c'est un climat tropical, par exemple, euh, bah, les gens ne portent pas des armures euh, complètes euh, parce que euh, quand il fait 40 degrés, tu, tu crèves avec une armure complète, quoi. Donc voilà, les humains sur les maris, c'est euh, nous, c'est la même espèce que nous, mais ils ont ce côté un peu différent euh, de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas en, en, en fantaisie. Et alors les intentions musicales pour euh, le thème euh, des humains, c'était euh, quoi dans l'idée bah, dans l'idée, c'était quand même un truc assez classique, euh, orchestral classique, euh, c'est-à-dire euh, comme on peut avoir dans une musique de film, euh, ouais. euh, style Seigneur Zano, ou des comme ça, tout en gardant euh, le côté euh, forestier, et euh, je voulais aussi que ce soit un thème un peu joyeux, euh, pas que, so que ce soit pas un thème euh, que les humains genre euh, conquérants machin. Du coup ce que les humains ils ont assez différent par rapport aux autres espèces, c'est qu'ils ont ce côté un peu euh, organisation dans le sens euh, où leur armée par exemple, ils vont chacun avoir des rôles spécifiques, contrairement euh, aux chériveaux ou aux maritots où eux, leur guerrier, c'est des guerriers et euh, en général, les batailles c'est chargé et ils se démerdent. Ouais. Alors que les humains, ils vont avoir ce côté très tactique, Plus stratégie, ouais d'accord. stratégie, tactique, que les autres espèces n'ont pas du tout. Et alors du coup, euh, toujours pour rester dans cet aspect de nature, c'est peut-être le moins visible dans les humains, mais il y a quand même un truc dans ce que tu m'avais dit, euh, c'est que tu, tu, tu m'avais dit, j'aime bien les flûtes en flon, en fond, alors je pense que tu faisais aussi référence au... À dragon. À, ouais, à dragon, à ouais, à voilà. Ouais, en... Et je sais pas pourquoi, là, pour les humains, ça m'a... Je l'ai vraiment euh, assimilé, ça, et euh, j'ai choisi de faire jouer la mélodie par une flûte et une flûte piccolo, même si le thème n'est pas très forestier nature, et eh bien peut-être que c'est cette flûte là qui va apporter cet aspect euh, champêtre en fait. C'est ce que je me suis dit. Et vrai une que une flûte piccolo Une flûte piccolo, donc <rire> tu vois une flûte traversière, enfin, euh, c'est euh... une flûte piccolo, c'est une flûte traversière, mais tout, toute petite, okay. et ça peut atteindre des notes vraiment très aiguës, et vraiment surplomber tout l'orchestre, euh, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on entend très bien ce thème, et c'est pas un thème, on aurait pu penser à avoir un thème joué à la, la trompette majoritairement, un mmh. truc pour les humains, tu vois. Mais finalement, c'est plutôt les flûtes qu'on entend, je trouve, et euh, voilà, ça, ça adoucit un peu l'ensemble et ça le fait moins martial. Et donc, pour l'harmonie, bah, une harmonie tonale classique, quoique je crois qu'il y a quand même des, euh, un aspect modal, encore une fois, avec des notes hors gamme. Voilà l'orchestre. Ouais, bah il, est un peu plus, bah il est un peu plus standard, en fait. On a vraiment euh, quelques bois. On a même une clarinette, on a même un basson, je ne me rappelais plus. On a des cuivres, et puis on a de, l'ensemble des cordes traditionnelles, plus des timbales, euh, cymbales. Donc là, on s'approche d'un orchestre classique euh, l'idée standard. Bon, quoi. Ouais, là, c'était l'idée. peut-être compris maintenant c'est le quatrième épisode euh, on a euh, une première la mélodie jouée une première fois puis rejouée une deuxième fois euh, on, on voulait des morceaux euh, d'une minute à peu près euh, donc du coup il fallait euh... vous jouer deux fois un thème ça me semblait pas mal surtout qu'on voulait des, des mélodies longues et développées donc euh, là voilà et ça ça faisait un petit peu office de, de transition encore une fois quoi donc voilà la deuxième partie Ici, l'orchestration change encore une fois. Là, on a pu noter, t'as noté, hein, j'espère, hein, que les corps doublaient la mélodie cette fois. Donc, on a encore le, le c'est quoi, c'est le piccolo qui joue encore la mélodie. Mais cette fois, on a les corps en dessous. Euh, on a aussi le rythme qui change, qui est beaucoup plus régulier, alors qu'il y avait des contretemps, des, euh, des syncopes dans l'autre. Donc voilà, encore une fois, euh, faire du neuf avec du vieux en quelque sorte. Hein, le thème, c'est le même, mais euh, on le réorchestre différemment, quoi. <musique> Poser ici. Là, je m'arrête un peu, parce que ce, ce passage-là est une bonne illustration de ce que c'est aussi l'aspect modal d'une musique. Donc on a ce rythme-là, tout simple, qui est joué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est le même. C'est euh, deuxième degré, troisième degré, quatre, cinq. Deux, trois, quatre, cinq. C'est l'enchaînement des notes de la gamme en partant de la deuxième note de la gamme. Sauf que, euh, à cet endroit-là, en dessous, on n'a pas... Enfin, on a, je double ça avec une autre montée, qui cette fois est 7-1-2-3. Donc c'est pareil, c'est l'enchaînement de la gamme, mais euh, cette note-là, c'est la septième note. On revient sur la 1, la 2 et la 3. Donc euh, c'est euh, une tierce en dessous. Et puis la troisième fois, là, on a vraiment une illustration du modal, on a... Donc attends, je fais écouter ça déjà. Et la, troisième, et la quatrième fois qu'on on, qu l'entend, on, euh, on a rajouté un autre, une autre montée de notes. Et cette fois, c'est sur une gamme majeure et non mineure. Donc du coup, c'est pas dans notre tonalité. Et on joue la note euh, 4, 5, 6, puis 7. Et donc du coup, ça fait un, je sais pas, un décalage assez intéressant, je trouve. Puisque c'est pas notre, notre gamme, donc c'est pas ce qu'on attend à l'oreille. Alors je sais pas si c'est très clair pour ceux qui sont pas habitués, mais euh, moi je trouve ça pas mal, donc je refais écouter, et après on, on termine. Hein. Musique Avec tous ces rythmes, ces doubles croches, euh, la fin là, euh, la fin qui est, qui, est, qui est très puissante, je trouve. Et moi j'aime beaucoup qu'il y ait un passage justement un peu plus calme. Ouais. Et pour que la fin, elle est encore plus... Euh... C'est toute l'affaire de, ouais, de, du contraste justement, mmh. parce que si t'es à fond tout le temps, c'est ouais, bah trop lourd quoi. Et du coup, ce côté un peu, hop, on redescend un peu, et là d'un seul coup, bah. Et avec justement ces montées là, ouais, ça, et ça Et les ça montées, justement accentue bien ce côté, on va repartir, attention, ça repart. Ouais. Et, euh... et on termine sur le thème qui est ouais. encore une fois joué aux, aux flûtes, euh, flûtes oui. et, pi et flûtes piccolo. Et la dernière fois qu'on joue ce thème, donc la troisième fois, là on a des, des rythmes encore plus réguliers euh, qu'avant. Ça, ça donne une bonne idée de conclusion, ce genre de rythme stable. Et euh, donc ce que j'aimerais rajouter, euh, c'est que les percussions, on n'avait pas forcément voulu mettre des percussions très en avant, mais dans la compo, je me suis laissé emporter et j'ai mis beaucoup de, de, de grosses percussions bien lourdes. Et le problème que j'ai eu, c'est que je m'étais dit, mince, c'était censé être plutôt l'apanage des, des euh, chérivaux, ça, et, euh, et du coup ça risque de faire un peu doublon avec les humains. Finalement, j'ai laissé, puisque ça va pas l'air de te déranger. Non, bah je trouve euh... que la mélodie euh, qui surplombe un peu le, le tout, euh, c'est vraiment ça qui, moi qui ouais. porte, enfin, sur laquelle je porte mon attention et du coup c'est vrai que les, les percussions ne m'ont pas, euh, mon pas forcément gêné. Surtout que comme je voulais un truc un peu plus classique, ça me paraissait normal qu'on entende un ouais. peu les, tous les instruments. Euh... Donc tant mieux, mais du coup, vu que moi ça m'a un petit peu gêné, j'ai rajouté des percussions sur les chérivos justement. Parce que, à mon sens, à ce moment-là, il n'y en avait pas assez en fait, okay. par rapport à ce qu'on avait demandé. Et donc c'est pour ça que maintenant ça tabasse un peu plus pour les chérivos. Mm. Selon toi, en quoi ça colle bien à ce que tu avais en tête pour les humains Et euh, en quoi, quels sont les éléments que tu aimes bien oui. et que tu aimes moins peut-être bah, pour moi ça colle vraiment bien parce qu'il y a cet aspect euh, full orchestre euh, du coup qui représente bien la musique on va dire euh, euh, occidentale qu'on connaît. Ouais, bien, du la, coup, euh... bah, les musiques de films, ouais, qui ouais. représentent bien les humains. Pour moi en tout cas, avoir euh, cet ensemble en fait, c'est bien organisé, tu sais, euh, mm -hmm. avec euh, les, les cordes, les instruments à ventre, tout ça et euh, les percussions. Et euh, du coup ça rapproche aussi avec ce côté euh, avec les humains, comme je disais, qui sont un peu très organisés, très stratégiques. Je trouve que le, le, le, la mélodie, c'est une des mélodies euh, qui me reste le plus dans la tête. Genre je sais que parfois elle me revient en tête, et je me, mmh. parce que je l'ai beaucoup écouté du coup, et euh, parfois elle me revient en tête et j'oublie d'où, en ah. pensant que, tu sais, comme si c'était un truc que je connaissais vraiment d'avant, tu sais, euh, comme Star Wars ou un truc comme ça. Eh non, c'est ta musique et, euh, <rire> et, euh, et du coup après je me dis, non mais en fait... Euh, ça, c'est pas un truc, euh, pas un truc euh, genre Star Wars ou Seigneur c'est vraiment euh, bah, la musique qu'on a, qu a composée tous les deux, enfin euh, que tu as composé, Oui, mais donc, euh, ouais, ouais. le travail composé. Quoi. Ça me flatte en tout cas. Et, euh, et du coup, ça me fait rire parce que parfois je pense comme ça, enfin je le chantonne un peu, et puis du coup, je, je pense à ça en mode Ah oui, bah, c'est bien. Ouais, bah <rire> et, du coup, là, finalement, catchy que, quoi. Ouais, je trouve que du coup, ça, ça marche bien. Enfin, si elle, si elle me reste un peu comme ça en tête, je pense que ça, ça veut dire qu'elle elle marche bien. Ah oh bah ouais, bah je suis ravi. Ah oh non, ça fait plaisir quand on dit ça, franchement. Non, je trouve que... Moi, j'accroche aussi à ce thème, je suis assez content de, de ce que j'ai pu faire dessus. Mais pourquoi on passerait pas aux maritos Non, il faut savoir que nous, on, on, on tourne toutes les vidéos d'un coup, mais vous les avez pas toutes d'un coup Donc ouais. voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour les humains. Euh, J'espère que vous allez kiffer la musique, n'hésitez pas à, à vous l'écouter, faire un petit kiff, si vous kiffez comme nous. Et, euh, et bien on va passer au, à la dernière espèce, les maritos, mais c'est pas encore la dernière vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois, gros bisous